Nous avons réussi à démouler la paire de fesses Je suis déjà et shin Bonjour Assia Alors aujourd'hui qu'est-ce que nous allons faire euh, Des gâteaux. Fais-moi voir que je regarde. Hein? Des gâteaux. Oui, je ne sais pas si c'est des gâteaux des sortes de petits flancs ouais. avec encore chichat. Il a l'air de dormir. Hein? Il a l'air vraiment d'être bien, comme toi. Alors, il nous faudra un ramequin, du lait, une cuillère et un crayon à papier. Et dans le sachet, nous allons trouver deux petits sachets et des moules. C'est parti, Asia. Tu vas nous ouvrir le paquet. Oh, regarde. vois? Qu'est-ce qu'on trouve dans le paquet? On a bien le moule avec Une paire de fesses. Shin-chan <rire> en train de faire dodo. Et son chien. Et son chien. Une paire de fesses. Fais-moi voir les deux sachets, le rose et le orange. Le, des fesses, un chien et une chien. D'accord. Comment ah, il s'appelle le petit bonhomme shin Donc, Voilà, et shin -tian. Et bien, nous allons commencer la préparation. Alors, attends, on regarde bien comment on fait. Et bien, on va prendre le Voilà. Alors, Asia, tu vas mettre le lait dans le ramequin avec la poudre orange, vas-y mets d'abord le lait, d'accord, il faut 100 ml de lait avec la poudre orange, secoue bien le sachet pour faire mettre la poudre en bas et ensuite tu ouvres avec le site, voilà. Est-ce que la poudre est orange comme le paquet? Elle est blanche. Elle est blanche? Ah! Oh! Blanche, un peu orange. Montre-moi que je vois. Une hmm. blanche. Il y en a beaucoup, Belge. Maintenant, tu mets tout? Eh bien, oui, tu mets tout. Après, ben, tu vas remuer pour bien que ça se, se soit dilué. Ça sent la vanille, sent la vanille? Ouais. Mmh. Alors, je pense que les flancs auront un goût de vanille. Ouais, Remue, C'est bon. Bien dilué, et bien maintenant il va falloir aller le mettre au micro-ondes pendant une minute à 500 watts. Allez, on va aller le mettre au micro-ondes. Secondes. Non, une minute. Non. Hop, et c'est parti. Voilà. Terminé. C'est fini. Et ouais. quoi mmh, Alors ça, ça sent, sent super bon, bon la vanille. Hein. Ah. Et bien maintenant tu vas, devoir, tu vas ouais. mettre la préparation dans les moules pour puissent pour qu'elle puisse prendre forme remue un petit peu peut-être la préparation avant de la mettre pour bien, voilà et ensuite tu la mets voilà. là tu es en train de faire quoi c'est ça C'est la tête de Chinchon ouais d'accord après je vais faire son petit tout il va faire son petit chien et en dernier son popotin quoi. <rire> oui. mmh, c'est bon là Ouais super, c'est super. Voilà. C'est fini Tim Ouais. Maintenant je maintenant je vais faire du chien. Oui, tu peux peut-être faire couler le... Mmh. Hop Et ça coule à côté. Bon, c'est pas grave. En paire de fesses. En tout cas, ça sent super bon. Ouais. Ça a l'air appétissant. Ouais. Je suis pressée, moi, de, de les manger, hein. La nuit, je vais tout poser. Et voilà, elle a bientôt fini la pierre de pâtes. Et voilà. C'est bon, rempli par bord. Ben maintenant, il va falloir les mettre au frigo pendant 2-3 heures. Ça va, être non. Et ensuite, nous pourrons les déguster. Maintenant, je vais mettre au frigo. Voilà voilà, nos petits flancs sont finis. Ils ont passé deux heures au frigo. On va voir ce que ça donne. Et à Tim Tchan, les chèvres et sa perd des fesses, regardez. Ah ouais. Voilà, et l'autre côté aussi. Et à t'imchan démul. Eh ben va falloir les démouler Ouais. Allez Montre-nous comment tu démoules Chuchan mmh. Ouais fais ça mmh. voilà. De décoller, oui, sur les, les extrémités. Est ce qui va vouloir ça parce Il n'y euh... veut pas. Et voir si tu veux que j'essaye. Oui. Nous avons réussi à démouler la paire de fesses de suis et tui ça a été un petit peu compliqué. Ça s'en va pas facilement. C'est très... C'est pas facile. Le démoulage n'est pas du tout facile. C'est bon. C'est bon. Je crois que là, c'est bon. <rire> Le chien est traumatisé. Oh. <rire> une tête un petit peu bizarre <rire> C'est une tête bizarre Oui Bon, Asiya Tu vas goûter <rire> J'ai goûté des chiens Oh. Mmh. C'est bon Ça a quel goût la Vanille Ouais. Et goûter la paire de fesses. Ah La paire de fesses. Vas-y, fais va. Ça va garder une fesse. J'ai un bout de fesse. Alors C'est bon. Toujours aussi bon. Un tien-tian. C'est bon C'est bon. très très bon Ouais Bon, et eh bien... Salut Nara Mettez des pouces bleus et aussi abonnez-vous à notre chaîne Merci